Cher internauteuse, cher internauteur, j'ai plus qu'adoré passer 2017 avec toi, je suis certain que 2018 va être de la bombe. Est-ce que tu bien? Et pour la même année 2016, la moyenne d'âge des personnes sans logis mortes dans la rue est d'environ 48 ans. McDonald's, c'est 1 milliard d'euros d'impôts qui n'est pas payé. McDonald's, c'est 2,8 tonnes de déchets par minute dans le monde libéral. C'est pas Allez, on y va. Les émeutes dans plusieurs intermarches de France pour du Nutella en promotion. Du 12 au 18 mars, c'est la semaine de l'argent. Oh génial Ça veut dire qu'on est enfin mieux payé De enfin, je... calme-toi tout de suite. Hein. Allez, va vers ta précarité, mon ami. Je me trouve à Annecy, et comme dans toutes les villes de France aujourd'hui, le 22 mars 2018, a lieu une très grande manifestation. Je suis venu aujourd'hui parce que je suis contre euh, cette France macroniste de riches. Namasté, l'internaute. Sérieux Oh doré Et si tu veux explorer les contrées inférieures de ma région intime Franchement, leur parler d'un bouquin que tout le connaît déjà. Oui, c'est une vidéo facile à faire, merde pas Oh puis en même temps c'est sympa. Oui bonjour, Marie de la Mode. je suis institutrice. Allez les enfants, on y va. Dans le calme, dans le calme. Ah, voici le top 5 des aliments industriels à ne surtout pas laisser pénétrer ton ésophage. Sûr. Jamais. La bataille des géants de l'informatique comme Google, Apple, Microsoft. Alors, on s'en prend encore aux riches Changez de disque les gauchos. Un Français au salaire médian, 1760 euros mensuel mensuels, fait partie des 2,25% les plus aisés de la planète. <rire> Police de la malbouffe. au papier, s'il vous plaît. Mais papier, mais quel papier Oh, mais quelle petite fille toute mignonne J'imagine que toi aussi tu désires un beau smartphone 39 s Wesh, tu m'as pris pour une bouffonne là Jamil, oui. Avec un C, oui. Oui, oui, Oui, comme dans euh, « C'est pas de ma faute si mon prénom ne s'écrit pas comme il se prononce. » Et vous, qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de faire éruption dans ma cuisine Fais pas le con avec moi, Tonio. C'est qui, Tonio Et on vous suspecte de faire de l'évasion fiscale Écoutez-moi, nos employés polonais travaillent dur pour que mon mari gagne ce que j'ai. 67% des bénéfices réalisés ces dernières années par les grandes entreprises françaises sont allés directement dans les poches de quelques actionnaires. Très souvent fraudeurs fiscaux. Cette marée populaire, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, a lieu dans toutes les villes de France, petites, moyennes et grandes. Je suis aujourd'hui à Annecy et on va la vivre ensemble. Agnès Buzyn est ministre de la Santé, des banques. Salut internautes aujourd'hui nous sommes à Paris, nous sommes le 22 juin en 2018 sur la place de la République. Donc je suis Bastien Lachaud, je suis député de la France Insoumise de la 6ème circonscription de Seine-Saint-Denis. Je suis une des cofondatrices de l'association L214. Et c'est là qu'entrent en jeu les fachos. Se nourrissant des ignorances et des haines populaires, ils font finalement élire les mêmes capitalistes libéraux à chaque second tour. Monsieur Fricard, comment allez-vous Plutôt pas mal, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Bah écoutez, je vous cache pas que cette année j'ai quand même gagné pas mal de pognon. Je comprends. Du coup, j'ai pas forcément envie de refuser tout ça aux impôts, oui, hein. je comprends. Qu'a voulu dire le président Macron par « qu'il vienne me chercher » Il pisse à l'arrêt de tout le pays, si vous n'êtes pas content, c'est le même prix au kilo. D'autres questions Non Bien. En gros, on vous emmerde, hein Allez, retournez faire des crédits conso, sortez discount, hein Bande de feignasses. Le festival des fainéants, premier du nom, a eu lieu dimanche dernier à Annemasse, en Haute-Savoie. Quelle joie de voir réalité ce que j'ai pensé avec détail, de recevoir autant de bons retours, bref, c'est un succès. Monsieur, la situation est alarmante. Euh, cela a fait des années que nous sommes excédentaires et vous n'avez réalisé aucun investissement. Ah quoi Vous m'avez pris pour un service public <rire> Je suis une business businesswoman monsieur, pas ah, mère Teresa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Luc Mélenchon dévore-t-il les enfants crus chaque matin Rien ne nous permet de vous l'affirmer. Mais nous vous l'affirmons. <rire> Salut l'internaute Salut l'internaute Salut l'internaute Salut l'internaute Salut l'internaute Salut l'internaute Mais comment il va l'internaute <rire> Salut l'internaute Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux là Est-ce que du coup tu es de religion turque Qu'est-ce que vous avez sans viande Alors on a légumes, quatre fromages, thon, saumon, poulet. Je... Chut. Ce qui m'importe, c'est la croissance de notre groupe. Et avec celle de mon niveau de vie. Mmh. Ah. En gros, l'impôt, il est là. Et tu lui fais une prise d'aïkido dans sa gueule. Ou tout simplement une succulente côte de porc 100% pur porc français, labellisée La Post Food, et élevée dans le cadre des nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2068. Dois-je réellement faire un commentaire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux d'Elysée Boutique. Elixir j'assume, d'une efficacité redoutable maintes fois démontrée pour un résultat révolutionnaire. Mais la présure, qu'est-ce que c'est Un enzyme extrait du suc gastrique de la quatrième poche de l'estomac du veau. Bon appétit Je sors mon arme de consommation massive et je flash tout ce qui bouge. Le responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher, là. Oh, il est trop fort, notre manuel, vraiment, vraiment Allez, tous ensemble, en cachant les gauchons, en cachant les gauchons Non, les animaux non humains ne sont pas là pour notre plaisir gustatif ou de jeu. En certains endroits du lac, il y a carrément plus d'eau du tout au bord, mais du sable. Ah bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Mais surtout qu'ici, il n'est pas question de sa personne, dans le cadre inédit des perquisitions qui sont déroulées hier chez lui et autour de lui, mais de la santé de notre République. La hausse du prix des carburants. Voilà l'origine du courroux de là ou des personnes qui, trois jours plus tôt, postaient sur les réseaux sociaux un appel à la mobilisation le 17 novembre. Des frites au bacon Ils ont foutu des morceaux de cochon grillés dans des bâtonnets de patates. Oui, mais j'assume, hein, on me dit On est prêts De l'environnement, la Macronie sont contrefou. D'ailleurs, la France ne respecte même pas ses engagements pris à la COP21. Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait, je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément. J'adore Merci beaucoup, Jemil, pour cette excellente séquence... Euh, terre voilà. à terre. Vraiment très très bien, merci. Ouais. Et n'hésitez pas à découvrir sa page. Alors, Jemil, ça écrit c oui. avec un C. En Faites pas voir, mais c'est Jemil, parce que c'est mille choses à te dire, c'est beaucoup moins drôle. Et Jemil de la chaîne, Jemil, euh... chose à te dire, et ça s'écrit C-E-M-I-L, allez checker ça, je suis vraiment d'accord avec à peu près 99,9% des choses qu'il dit. Quand le pouvoir euh, s'acquiert, euh, on va acquérir le pouvoir par la force, par les armes, par tout ce que tu veux, est, il est pas légitime, et il légitimise la violence et les armes et tout ça, donc du coup de se faire renverser de nouveau. Qu'ils aient sur le dos un gilet jaune ou un costard gris ne changera rien à l'inertie, qui aura raison de tout. Alors samedi, tous à Paris. Il se passe un truc de fou putain Levez les mains Levez les mains Laissez vos chaises les mecs Laissez vos chaises La police avec nous La police avec nous On veut juste On veut manifester, manifester C'est tout On veut juste manifester On est pacifique <rire> Putain mais il tire NON Putain Quelqu'un a été frappé à la tête Aïe Aïe Ah putain, sa merde Ça il m'a défoncé la jambe, le gars Vous oh. êtes sur la passe France Info vidéo Facebook Live. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'adrénaline. Je n'ai jamais fait de manifestation de ce type-là. Je trouve ça disproportionné. Et j'essaye je, de, de faire ma part comme plein d'autres gens, en fait. Euh, soit un simple citoyen que je suis avant tout. Et puis après, ben... Artistes ou militants politiques, peu importe, associatifs, ONG, on fait tous notre part, je crois. Puis vous, journalistes, vous dites que vous n'êtes pas euh, engagé. Enfin, vous avez dit quoi? Toi, il y a deux secondes, là, vous n'êtes pas. Oui, c'est pas le même engagement émotionnel. Pas le même engagement. Mais, vous êtes. Oui, mais, mais, pas, mais part, que vous êtes Oui, mais quelques Alors, vous n'êtes peut-être pas, pas engagé, mais vous êtes concerné parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le grand éditorialiste d'une grande chaîne euh, qui est sur le terrain, c'est vous, simple euh, pigiste ou journaliste de terrain. Enfin voilà, on est avec vous, quoi. Et il faut quand même le dire. Euh, on envoie au front des gens comme on est pareil, quoi. Et c'est hyper important de le souligner. Je pense que si les gens... Dis, on, a, filment, on a un peu les mêmes gueules, ouais. Voilà, on a les <rire> mêmes gueules. Tous les citoyens aujourd'hui dans la rue citoyenne réclament une justice sociale et qui va de pair avec la justice climatique. Parce que si on perd la, la bataille que l'on mène ici aujourd'hui à Genève et dans le monde entier, on perd toutes les autres luttes.